Nous étions dans la grande séance ici et nous avions connu un malheur. Il y avait un ouvrier qui a dirigé la louange et après les témoignages, j'ai pris la parole. Et ce jour-là, il y avait eu la puissance de Dieu qui était descendue. Et ce jour-là, notre temple était cassé et nous étions sous les palmiers quelque part. Nous avions commencé par prier. J'avais juste commencé par chanter pour introduire le message. Et lorsque la gloire de Dieu est descendue. Celui qui m'interprétait ce jour-là. La personne est tombée à terre. Ceux qui étaient derrière moi à l'hôtel. Tous se sont allés au sol. Les chantres Tombaient aussi de l'autre côté. Et la soeur en question, elle aussi, elle était tombée, elle parlait en langue quand finalement elle a été prise. Autour de zéro heure, l'ouvrière en question est morte, elle est décédée à l'époque nous avions une paillote sur la cour ici les ouvriers l'ont amené et l'ont déposée sur la paillote longtemps les ouvriers ont crié ils en avaient assez et ils l'ont finalement amené dans une chambre au finish la soeur a succombé, elle est décédée et ils n'avaient pas voulu me le dire en même temps. Ils ont espéré qu'à la fin du ministère, ils vont venir m'informer que c'est tel événement malheureux qui a lieu. Et elle a été transportée jusqu'à ma maison. Ils sont allés la déposer au salon. Mon épouse et les autres ouvriers étaient en train de pleurer dans la maison. Et moi, je ne savais pas que quelque chose se passait qu'est-ce qui se passe je ne voyais plus les ouvriers euh, parmi les gens Juste au moment où je ne clôture le ministère à l'eau je suis arrivé à la maison et j'ai vu une foule dans la maison sur ma cour il y avait certains ouvriers qui se jetaient au sol ah nous avons perdu notre soeur et quel est cet événement qui a lieu Je suis rentré dans la chambre. Éternel Dieu. Nous allons clôturer la grande séance et enterrer une personne, pire encore, et une ouvrière. Et qu'on dise maintenant, celle-là qui vient de diriger la louange, elle est décédée et bientôt elle sera enterrée. J'ai entendu clairement la voix qui me disait. Ah oui, mais la veste que tu as portée, la chemise que tu as portée, euh, la euh, chemise que tu as portée pour ma, rendre ton ministère, ma, prends la chemise et va déposer cette chemise sur la dépouille mortelle. Okay. J'ai enlevé ma chemise, je suis allé jeter la chemise sur le corps. Son, son frère et son papa, y compris l'une de ses sœurs, étaient à côté d'elle et il avait couvert. Ah, plutôt, l'une de ses tantes, ces trois personnes étaient à côté d'elle et avait couvert d'un pagne j'ai demandé à ce que le pagne soit enlevé ils ont enlevé le pagne et j'ai déposé la chemise sur elle et je suis allé m'asseoir ce que tu m'as recommandé de faire j'ai fini de le faire maintenant j'attends à ce que toi aussi tu réagisses et quelques temps après le mort est ressuscité Alléluia. Amen. le mort est ressuscité qui m'a donc parlé Ce n'était pas de ma propre volonté, ce n'était pas un désir qui m'avait animé d'enlever ma po chemise po et de la. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, enlève la chemise que tu as portée pour rendre ministère, enlève-la et va la déposer. Il conduit l'homme, il guide l'homme, il conseille l'homme, il parle à l'homme, il enseigne l'homme, il fraye un chemin devant l'homme. Et que ces mêmes choses se produisent dans votre vie, que ces miracles se produisent dans votre vie. Alors lorsqu'on dit que l'Esprit de Dieu accomplit les miracles, c'est là que je l'ai encore découvert. Et elle est ressuscitée. Et lorsqu'elle a repris vie, elle m'a appelé. Elle dit ce que tu viens de faire avec moi là, ça m'a tellement fait mal. Et qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Et elle disait à son papa, je suis arrivé au ciel. J'étais déjà accueilli, bien accueilli au ciel. Et j'ai exigé à ce qu'elle revienne et son papa a dit oui tu as encore du travail à faire tu es encore fini de chanter sur terre bien aimé alors alors dans ma prière personnelle Dieu m'a révélé le club qui était à l'origine de ce malheur et j'ai appelé l'une d'entre ces personnes là et je l'ai interrogé Dieu m'a clairement dit que c'est vous qui étiez à l'origine de la mort de cette soeur alors le Saint-Esprit révèle aussi les choses cachées alors si tu es guidé par le Saint-Esprit dans une famille tu connaîtras la vraie identité de ceux qui t'entourent et le Saint-Esprit va toujours te conseiller Amen et la personne a répondu oui nous sommes telle, telle, telle, telle personne à l'origine de ce malheur qui a lieu et il disait cette profonde nuit-là nous l'avons tué et ils disent même qu'ils ont même charcuté son corps le sorcier ou le monsieur qui était le boucher dans la réunion des sorciers, il l'a même appelé son nom. La femme qui était à l'origine de cela s'asseyait sur la chaise des diaconéses. Alors. Alors les églises qui ne sont pas conduites par le Saint-Esprit, ces églises seront, seront là à élever les serpents. Ils seront là à élever les serpents. Parce que les sorciers vont avoir une croissance dans l'église. Alors, Alors, le sorcier étant lui-même un serpent, lorsqu'il engendre un fils, ce fils aussi sera un serpent. Bien-aimé, et par la prière, la prière que j'avais faite à l'époque, ce n'était pas du tout aisé. Alors je l'ai dit que c'est Dieu qui m'a dit si vous niez je vais vous citer un à un et je vais vous dévoiler publiquement et elle a dit s'il te plaît je t'en supplie nous allons dire la réalité de ce qui s'est passé et elle disait lorsque nous avions charcuté son corps qu'ils avaient déjà le corps dans le sang le corps où la viande n'était pas encore préparée ils ont constaté qu'autour de 3 heures Ou plutôt autour de 5 heures À 5 heures du matin Ils n'étaient pas encore revenus de la réunion Et une puissance de Dieu était arrivée dans la réunion Et le feu qui était arrivé dans la réunion Ils n'ont jamais vu de pareil feu Ils étaient tous dispersés Ils étaient tous dispersés auprès de la viande qui a été charcutée Jusqu'à ce qu'ils ne s'en rendent compte La viande qui était là Et tout ce qui s'y trouvait Les choses ont disparu En ce temps-là Nous nous avions clôturé à 4 heures la prière et Moi j'étais revenu à la maison Alors j'ai déposé ma chemise sur elle euh, à moins de 10 minutes, il sonnait 5 heures. Et en vérité, l'Esprit de Dieu est allé se manifester. Et ce n'était pas moi, nous, mon vie. Donc, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, si les sorciers planifient quelque chose, Dieu va disperser leur complot. Et maintenant, même, recevez cette onction partout où vous êtes. Recevez cette onction autorité Amen. la personne a tout confessé. Amen. Amen. Oh, Amen. Amen. le Et le pasteur. Mais tout l'annonce, nous va, nous avons un peu de temps. Nous avons un peu Nous vous venez d'entendre ce que le jeune homme a dit. Le jeune disait qu'il prenait l'image d'autres personnes. Non, la a la au mais fata au Amen. Alors si tu es erres... ma, ma, que ce feu entre en vous Que le feu entre en vous Que le feu du ciel entre en vous Que le feu du Saint-Esprit entre, en Saint entre en vous Amen Ce soir, il va encore se manifester alors si tu es à côté d'un sorcier et que ton âme est timide, ton âme est froide, tu vas constater que toujours et toujours le sorcier va se servir de ton image, de ton âme pour aller dans la réunion des sorciers. Et les gens te verront mal dans leurs rêves. Et les gens peuvent même dire que tu es un sorcier, mais jusque là, tu n'es pas un sorcier. Les gens peuvent même essayer de t'offenser, de t'attaquer avec des machettes comme quoi tu es sorcier. Or, en réalité, tu n'es pas un sorcier, c'est ton âme qui est timide et les sorciers se servent de ton âme. Alors, si aujourd'hui ton âme est timide, je prie à ce que le feu du Saint-Esprit entre dans ton âme. Alléluia. Amen. Vions à fond. Cette fille, elle a repris vie. Le pasteur, lorsqu'il a été informé de cela, Et il nous était nous venu chez nous moi. Nous Et franchement parlant, je n'avais pas officiellement informé le pasteur mais j'ai juste interdit à cette diaconesse qu'elle ne va plus s'asseoir sur la chaise de diaconesse si elle vient dans le camp elle peut rester partout et prier et lorsque le pasteur a été au parfum de cela il est venu chez moi et m'a demandé pourquoi ne m'as-tu pas informé je lui ai dit mais non ce n'est pas moi qui l'ai établi diaconesse là oh, alléluia amen. amen et je ne peux pas venir te dire quoi que ce soit aussi c'est la raison pour laquelle j'ai gardé silence. Bien aimé, dans nos églises aujourd'hui, les problèmes qui existent, c'est qu'il y en a assez, il y en a beaucoup de ces personnes-là dans nos églises. Et quand les gens veulent célébrer leur mariage Ce sont eux qui viennent habiller le marié ou la mariée Et après ce mariage là eux-mêmes seront encore à l'origine des malheurs Ou des difficultés que ce foyer traverse Et si vous voyez un peu ce qui a lieu spirituellement ça n'a pas été du tout aisé